Je repars direct parce qu'avec euh, Albert, maintenant, on est presque habitué à faire ces débriefs. Du coup, vous euh, euh, voyez, je, je le fais totalement en direct. Il n'a même pas eu le temps de me dire en off, quoi que ce soit. Euh, et je suis content. Il est, on est tellement en, en direct qu'il a du mal. À, il a son micro qui descend, à mourir de rire. <rire> pour ceux qui voient les verront la vidéo, il va devoir le tenir tout le long. Et donc... Euh, euh, ça va, ça va, sur tout le monde, voilà. Et euh, et, je te... et tu vois même pour être totalement dans la transparence, comme j'aime l'être, j'avais te... l'impression de te voir au bout de la table un peu dubitatif sur cet épisode. Voilà, pas du tout. Est-ce que c'est parce que tu connais tellement bien ouais, que Non je mais en pas... vrai euh, un peu parce que pour tout te dire là, tu parlais de Baltis, euh, ouais, Alexandre ça que, ouais, que j'adore, que je connais bien. Ouais, et, euh... et ben en fait moi j'ai fait, j'ai fait quelques acheté... investissements chez Baltis. Ouais, mais hein, mais je J'ai acheté un, un mur de commerce. Ouais. Via Baltis Partner. Lequel En 2019, en, euh, à Anthony Non, mais en, pas via euh, ah, à le Apple. BQ, ouais. euh, moi, dans une SCI avec un ami. Ok, C'est à Baltis Capital, euh, où tu peux faire via ton PEA, machin, ouais. etc. Et, et Baltis Partner, là, t'achètes un bien, okay. toi, okay. grâce à eux, hein, avec leur... Euh, et en fait, non, c'est plus que... En fait, j'adore ce type d'investissement. Pourquoi bah, Pour toutes les raisons qui ont été citées. Pas grand monde s'y intéresse. Euh, les particuliers qui souhaitent s'y intéresser restent quand même dans une tranche. Euh, ça, ça reste un, un nombre euh, minime parce que, comme il était dit, euh, tout le monde n'a pas non plus euh, 100 000 euros à mettre euh, comme ça. Et donc, d'où l'avantage des club deals. Oui, ça euh, je dont pense que tu, tu peux parles. y aller avec 5 ou 10 000 euros de cash. Oui, non, hein, mais en plus. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, les particuliers, ils connaissent pas. Ouais, ils ouais. ne connaissent pas. Pour eux, l'immobilier, c'est un studio que je vais louer à un étudiant. Quoi. Ouais, ça. Ou tu à un jeune cadre Ce n'est pas en fait, la, la petite épicerie que tu vas louer à un épicier. Non, alors qu'en fait, euh, tu parlais notamment des prix et en effet, tu, tu peux vraiment avoir des, des biens à des prix intéressants avec un rendement qui peut être un, intéressant. Et surtout, si on repart sur, si sur la notion de diversification dans un patrimoine, bah, entre avoir des biens immobiliers avec un bail civil et des biens immobiliers avec un bail commercial, rien que sur le, la typologie de bail, tu te diversifies. Ensuite, sur la typologie de locataire, tu te, tu te diversifies. Ensuite, dans la typologie d'endroit où tu veux investir, acheter un, un bas d'immeuble ou un sixième étage, c'est pareil. Mmh. Ben, tu vois, euh, en fait, ça permet vraiment de se diversifier à fond. Et ça, c'est intéressant. Enfin, vraiment, euh, bah, Léonard, euh, j'avais vu un peu ce qu'il faisait et je trouvais ça vraiment bien. Pour la petite anecdote, il t'avait contacté après, ouais. après, <rire> après, un... une après une martingale. Après un débrief que j'ai ouais. fait ouais. ou un podcast, je ne sais plus. Donc, comme quoi, contacter euh, Nalo, ouais. hein, contacter, ouais, voilà. la bière, ça, ça mène à des tas de choses. Ça mène à énormément <rire> de choses même. Et donc, euh, moi, il m'avait pas parlé de ce qu'il faisait et j'avais trouvé ça euh, super bien parce que le, le small cap dans l'immobilier... Pas de fonds qui font ça en fait. Mmh. Enfin, enfin, quels sont les fonds, quels sont les SCPI qui les font il et y en a a Très cherches, peu, ou alors s'il y en a, je ne les connais pas. Quand tu cherches, en fait, pourquoi il le... n'y en a pas, c'est qu'en en fait, ils se disent, c'est l'adage même dans le MNE ou dans plein de choses, mmh. c'est dire euh, pourquoi s'emmerder à faire, pardon, ma vulgarité, mais disait. à faire euh, euh, du petit quand on peut faire du. C'est ce que Léonard disait, ouais. acheter un bien à 2 millions, ça demande autant de temps qu'à oui, voilà. Et donc voir à 200. Donc, du coup, mais il euh... y a un marché. Voilà. Mais il y a de la demande. Mais il y a des investisseurs. Pour nous, 2 millions, c'est bien. Tu ouais, vois, quand, à gros, la fin, voilà, quand à 15, 15 gros. ans, t'as payé ton truc à 2 millions, bah voilà. ça change ta vie. Quoi. Bah, ça change ta retraite aussi. Ouais, ouais, c est c est vrai, et donc, non, moi, je... c'était plutôt que. Arrêtez on... de parler de retraite, tous. Mais... Non, ah, bah, pas... tu sais, euh, moi, <rire> je pars du principe qu'on en aura pas. Donc, euh, comme ça, au moins, au pire, si on a quelque chose, on sera peut-être bien surpris. Et en plus, comme tu disais aussi tout à l'heure, aujourd'hui, il y a plein de canaux pour bien investir. Et ça, franchement, je trouve que c'est bien d'investir. Okay. Et si tu es accompagné, parce qu'en effet, c'est quand même une niche et tout, il faut s'y connaître un peu, les beaux commerciaux. Tu, tu, tu, tu dînes avec des potes ou tu prends une bière. Tu parles de beaux commerciaux, les gars ils te regardent avec les yeux mmh. tu vois, donc Déjà tu les beaux, les gens comprennent déjà pas c'est un bail Un, un bail oui, oui, en fait, des beaux Un bail des déjà, beaux, comme un cheval des, des les, chevaux les, les beaux de ouais. Provence, tu parles de quoi voilà. euh, <rire> du coup, et, et, non, mais En effet c'est pas mal aussi d'avoir un, un, un, un avocat dans ton, ton entourage ouais, ça, tu peux le mettre là-dedans, c'est pas mal Si y arrives, si t'en connais pas, tant pis Tu en trouves, il y en a Surtout que le bail commercial c'est un truc de très particulier Pour le bailleur comme pour le locataire Et les gens peuvent se défendre plus facilement mais des deux côtés, hein, ouais. tu vois euh, Parce que comme c'est du, du droit des affaires en fait hein, mmh. Et le droit des droit affaires, il est fait, il est construit pour que tout soit fluide Ok, voilà. ça c'est super, mais en fait on n'est pas loin d'une martingale en fait Dans ce qu'on bah, se dit là Mais et, et attends, se passe tu te souviens ou pas <rire> Tu poses la question à chaque fois aux gens, ouais, ouais. quel était martingale À moi tu me l'avais posé, ouais, tu en... Dit ça en novembre 2019, ouais. j'ai vu Et moi ben, je t'avais dit Baltis avec les murs de, que, de euh, voilà. commerce. Donc, je parlais déjà des murs de commerce en fait, à l'époque. Ben comme quoi, et, et est-ce est que là où on se dit en ce moment, attention, il y a une zone de turbulence qui arrive euh, ouais. dans l'économie, ouais. euh, la finance, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a, y a quand même, tu crois, des, euh, ouais, des, des pincettes à prendre là-dessus Évidemment, toujours. Moi, mais... j'irais plutôt te, te, te reposer une autre question. Euh, quand est-ce qu'on t'a dit qu'il n'y avait pas de zone de, de turbulence c'est vrai, c'est vrai. Ça n'arrive pas. Est hein vrai que on est de, bien d'accord. Depuis 2-3 de ans. Euh, bon, non, mais on est bien d'accord que ça n'arrive jamais qu'on dise Mathieu, il n'y a aucune turbulence. Vous volez non, tranquille. Mais tu vois, de... mais en effet, ça arrive tout le temps. Les en effet, mais tu vois, c'est vrai que je reviens sur ce truc, moi, qui me choque de voir. Genre, en fait, je ne comprends pas, tu vois. Euh, Place de la Madeleine, je reviens, je suis désolé, Oui, oui, tu, podcasts, tu racontes, avais toi. parlé, ouais, ouais, mais, mais, mais j'en ai parlé, voilà, mais me dire que c'est une façon Mais toutes -là fais, là fais vide. attention à ne pas prendre une exception pour une génération Non, non, mais tout je à fait, c'est là où je me dis que c'est fucked up, il y a un truc qui est cassé dans notre système, qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à le louer, même oh, pas non, cher, euh, plutôt que, qu ouais, bah que de, voilà, les trucs sont vides, et en fait, je ne comprends pas. Mais encore une fois, le pire truc à faire... Le pire truc à faire, parce que comme je disais tout à l'heure, les zones de turbulence, c'est tout le temps, ça n'existe pas. Ça veut dire que les grosses SCPI ou les gros propriétaires, ils ont fait n'importe quoi à un moment, donc c'est peut-être sont... ils, ils, ils acceptaient des collègues de tarés. Euh, T'avais quand même des SCPI beaucoup plus intelligentes. Euh, on en parlait, je ne sais plus quand, là, tu avais reçu une SCPI... Puis il y a, a beaucoup, il y en a eu plusieurs... Je ne sais plus laquelle, Loup, qui, euh... qui disait, nous, on ferme. Si on a collecté euh, ce qu'on ah, avait, ça on lui. ferme, ouais. en fait, on ferme. Et sauf que t'as la majorité, ils collectent, ils collectent Pour en fait jusque dans les médias, il est marqué Année N, donc N-1, ah, la machin a collecté ouais. 500 millions Mais Et genre fait en que... fait comme si c'était euh, tu vois, un peu comme les levées de fonds tu sais mm. euh, Ouais ils ont levé 1 milliard, ils ont levé 200 millions Mais ça veut rien dire sur l'état en fait de la boîte ou de tout ça, ça Et donc en fait c'est marketing tu vois, Alors en fait, que Léonard avec Epsilon, si par exemple il connaît l'acte trop Il sera par exemple lui condamné à, à sortir notre... du small cap puisque ouais, en fait il pourra pas faire et 200 donc je... et donc j'imagine qu'ils auront l'intelligence de clôturer s'ils si ont déjà assez d'argent et qu'il n'y a pas assez de biens à acheter en face. Après épisode de la matinale, il est mort, hein. tu sais, il va, il va prendre 500 millions, il <rire> va pas comprendre. Hein. Mais mais euh, y a... oui, mais comme il a très bien dit et là je suis assez d'accord avec lui, il y a un marché sur cette petite zone là, tu vois. Ouais. Il faut toujours aller, essayer d'aller vers vers vers des marchés de niche. Donc écoute, c'est une bonne option. Parmi d'autres, hein, diversification, hein, surtout, sur évidemment, mm. euh, de son patrimoine, d'aller sur des euh, small cap comme il disait. Mais j'aime vraiment bien ce truc de small cap euh, immobilier, tu vois, c'est très imagé. Même pour la foire fouille et même pour OGFI, contrairement Bref. à... Mais, ouais, euh, mais euh, parce mais, que, c'est tu sais, on est 7 milliards sur Terre, il y a 7 milliards de consommateurs. Toi, tu ne consommes pas ça, moi non plus, mais plein, plein, plein le fond. Et les fait. autres ne consomment pas ce que toi, ce que toi tu consommes, voilà. Donc, donc, il faut de tout, hein moi je consomme tu sais que du dior du hermès et du non. ah bien sûr j'aimerais non je me pose si j'aimerais euh... question pardon ouais. c'est pas c'est pas du tout promo mais du coup euh, ouais. euh, je me pose la question euh... Vous, vous êtes chez Nalo sur des. J'investis dans des. ETF de, Des ETF ou des. Enfin, euh, ouais. vous pourriez finalement hein, directement me proposer ce genre de choses ah, Alors, je, on le. On le tu sais, on a créé. Enfin, euh, depuis que j'étais arrivé en janvier 2018, en tant que bon ancien banquier privé, euh, une gestion patrimoine, ce n'est pas que de l'assurance vie, même si ouais. on est assez. Même si on est unique en France sur ce qu'on fait chez euh, Nalo sur notre proposition de valeur. Mais j'ai tout de suite imaginé euh, une offre de gestion privée un peu plus globale. Et donc on mène euh, par recommandation euh, euh, et par mise en re relation euh, des personnes qui disent « bon voilà, bon, bah, assurance vie chez Nalo » et on décortique un peu leur patrimoine et on leur dit « bah tiens, vous n'avez pas de dette » ou alors euh, « vous n'avez que du locatif et vous pouvez encore vous, vous endetter, bah, on connaît un super acteur dont j'ai parlé tout à <rire> sur les murs de que, euh, commerce par exemple. » Donc en fait, on le fait euh, euh, euh, un peu au cas par cas, mais notre vocation, c'est euh, à terme euh, pouvoir être à dé dé dé dé détenir toute la chaîne de valeur même sur le crédit okay. ou tout ça ma question t'es pas si bête euh... <rire> non non ouais, elle très bien <rire> merci Albert on te suit alors Nalo.fr pour euh, Nalo on te suit toi sur euh, LinkedIn, LinkedIn principalement <maî> Euh, Dantois, je vais pas me lancer, D apostrophe ouais. AN RD, RD, il y a un tréma quelque part. Tréma bon? sur le U, ouais. Ouais, mais je mal. pense mais que si tu tapes sans le tréma, tu trouves... J'imagine. Enfin, tu tapes Albert Nalo, je pense que tu as dit... Oui, temps tout à main. fait, parce que déjà Albert, tu <rire> vois, a pas beaucoup. J'ai vu un sketch, c'était sur Robert Pires, tu l'as déjà vu ce truc Non, ce n'est pas un sketch, c'était un humoriste qui recevait Robert Pires, qui disait, bon... On s'y est fait finalement, t'es Robert Pires, etc, mais quand même mec, tu t'appelles Robert, et, et genre à l'école et tout, ça devait pas être facile quoi, Albert, moi, j en, j en, <rire> je, le, tu sais que le premier <rire> Albert que, que tu... j'ai croisé, ouais. là on part un peu, hein, mais bon c'est quand même marrant Le premier Albert que j'ai croisé, c'est quand mon fils aîné avait euh, quelques mois, ouais. et il a eu une, un, un virus, bon, à l'hôpital, son voisin deux ouais, bah C'est de Comme les comme Voilà, oui, Albert, Léon, ça c'est des noms. J'ai dû attendre l'âge de, à de euh, 30, euh, je sais pas, 33 je ans. Là tu vas être à la mode maintenant. T'as ouais, voilà, de, de la chance, t'as de la chance Alors que moi avec Mathieu je suis vraiment comme un con quoi. Bon et ben bah, écoute la revanche des Albert voilà, pour finir <rire> cet épisode. Albert Nalo vous tapez puis vous le trouverez partout. Ça c'est bien Merci, pour le Mathieu. branding. Salut ouais, tout le monde. À plus. Merci à toi.